Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, c'est beau, tranquille. Si ça, ce n'est pas la meilleure blague de l'année, je ne sais pas ce que c'est. Vous le savez, Francis Nganou vient de signer un nouveau contrat avec une nouvelle organisation de MMA. Et là, on a de l'autre côté, John Jones qui retrouve sa fierté et tout son courage et apparemment toute sa force et qui se met à critiquer Francis Nganou. Mais si ça, ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, je ne sais pas ce que c'est. Il pense qu'on a la mémoire courte. Il pense que nous, nous sommes amnésiques, ou bien que nous avons commencé à regarder l'UFC il y a même pas deux semaines. Francis Nganou était dans l'UFC. Vous vous en souvenez Il a nettoyé absolument toute la division dans laquelle il performait. Une fois qu'il a fini son nettoyage digne de Monsieur Propre, il a demandé à ce qu'un combat digne de ce nom soit organisé face à John Jones. Qu'est-ce que John Jones a répondu Hein Qu'est-ce que tu as répondu Tu penses qu'on a oublié Tu as commencé à appeler tous les avocats de l'UFC en disant que 10 millions, c'était pas assez pour te battre face à Francis Ngannou. Et puis, on ne sait pas ce que tu as dit derrière. Hein. Tu as dû dire, oh là là, mais attention, il frappe quand même fort. Euh, 10 millions, c'est pas assez, hein s'il met un coup de poing, vous pensez que je vais mettre mes 10 millions à l'hôpital Hein Non, il faut au moins 70 millions, voire 1 milliard Comme ça, je pourrais aller à l'hôpital et garder ensuite le reste pour, euh, pour moi. Vous comprenez Parce que là, je vais me battre contre lui. Ensuite, pendant combien de temps je ne vais pas me battre Hein Combien de temps Il va me frapper partout On sait très bien ce que c'est ce que tu as dit. Parce que le combat ne s'est pas fait. On t'a vu prendre des photos avec Francis Ngannou, on t'a vu le le féliciter. Maintenant qu'il a changé d'organisation, t'as retrouvé ton courage et ta force et ta fierté et tu commences à le critiquer, à dire que Francis Ngannou ne devrait pas faire tes déclarations en, en, en, en s'autoproclamant le plus méchant de la planète lorsqu'il est de l'autre côté de la rue. Mais va le voir de l'autre côté de la rue. C'est ce que Francis Ngannou vient de te répondre en plus. Oui Francis Nganou vient encore une fois de demander à John Jones de le rejoindre dans son organisation de combat de MMA. Qu'est-ce que John Jones va dire Dana White, est-ce que je peux y aller Dana White va bien sûr et bien évidemment refuser. Tu es dans une organisation où tu es sous-payé. Tu es dans une organisation où tu n'as aucune assurance. Voilà pourquoi tu n'as jamais voulu te battre face à Francis Nganou. Bien sûr. On le sait, on est au courant. Et maintenant, tu ouvres ta bouche. Oh là là, nous savons tous que lorsqu'il va te mettre en coup de poing, hein, tu vas commencer à parler d'autres langues. D'un coup, ton cerveau va s'ouvrir et tu vas pouvoir être bilingue dans d'autres langues. Tu vas être trilingue, quadrilingue, tu vas être euh, euh, 50 langues. Il y a cents et puis il y a toi, fiftilingue. Tu vas commencer à parler chinois, français, espagnol, italien, allemand. Tu vas commencer à parler dans toutes les langues. Mais tu ne sais même pas pourquoi. C'est le coup de poing de John Jones qui va t'apprendre à mieux parler. Tu comprends Va le voir dans sa rue. Au lieu de rester dans ta rue de voleur, menteur, arnaqueur de l'UFC, va le rejoindre. Va rejoindre Francis Ngannou. Dans tous les cas, on a aussi Jack Paul qui a proposé quelque chose d'ultra intéressant. Il a, il a demandé à ce qu'un combat soit organisé entre l'organisation de Francis Ngannou, (PFL) et l'organisation de Dana White, l'UFC. Ce qui donnerait Francis Ngannou face à John Jones. Cédric Doumbé face à Léon Edwards. Et ensuite, il a demandé que lui-même, Jake Paul, se batte face à Ned Diaz. N'est-ce ne ne, pas absolument magnifique Ce combat, cette carte doit être créé le plus rapidement possible. Allez-y, battez-vous Et nous, on prend le pop-corn et on regarde cette violence. On regarde le sang giclé. En mangeant nos pop-corn tranquillement et en vous critiquant. Parce que ce que vous faites là, nous sommes pas capables de le faire. John Jones, comment tu étrangles les gens On peut pas faire ça, nous. C'est toi qui sais le faire. Donc va nous montrer comment tu peux étrangler Francis Ngannou. Si tu peux le faire. Hein au lieu de parler sur Twitter et sur les réseaux sociaux, va lui parler, on va voir, on va voir, tu vas fuir.